Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de Be Wild and Free. Le sujet d'aujourd'hui est en fait la partie numéro 2 de la vidéo de la semaine passée. On avait regroupé Alex et moi toutes les questions et réponses que, euh, qui nous sont le plus souvent posées dans le groupe public et privé Facebook. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, au revoir! Un vendeur devrait-il dépenser plus lors du lancement ou au début de sa campagne pay-per-click Pour ma part, mais j'adore la méthode pay-per-click. Faut aussi, euh, ça nous permet de nous positionner rapidement dans notre marché. Mais je reste alerte. On reste alerte parce que l'on dépense énormément d'argent. Quand on lance une telle campagne, on la suit pas à pas, euh, jour à, euh, heure après heure, même plutôt. Oui, ça vaut la peine de le noter comme un coût de marketing initial. On utilise cette stratégie-là pour essayer de tenir plus de ventes qui dit plus de ventes, risque d'avoir des ventes organiques. Puis eux, qu'est-ce qu'on aime, c'est que ça coûte absolument rien. Puis ça t'aide dans ton classement encore plus rapidement qu'avec les clips. Ça, ça signifie aussi que de nombreuses données sur les termes de recherche qui sont générés sur les gens, ce que eux recherchent en fait sur Amazon pour trouver des produits comme, comme le Vogue ou comme le nôtre, mais lors du lancement, les coûts paperclips seront plus élevés. Probablement 40 à 50 du coût de vente parce qu'il va y avoir moins de ventes de type organique. Amazon attend généralement que vous ayez dépensé 500 avant de charger sur votre carte les coûts pay-per-click. Plus tard, vous pouvez demander à Amazon de simplement prendre les coûts pay-per-click à chaque transaction, ce qui est peut-être plus pratique et moins volumineux de prendre 500 de, de l'achat. Mon écart c'est d'environ 100 Comment est-ce que je peux faire pour baisser ça? Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre listing est entièrement optimisé. Ça va jouer un rôle dans la conversion potentielle d'acheteurs client. Donc, vous devez aussi également vérifier le prix et vous assurer que vous n'êtes pas trop cher par rapport à vos concurrents les plus proches. Enfin, pour aller de l'avant, vous devez télécharger vos rapports pay-per-click et rechercher les mots-clés qui fonctionnent bien de manière cohérente et ajuster vos enchères en conséquence. C'est une des très grandes erreurs de débutants et même de, de personnes un petit peu plus avancées. Comment obtenir un classement plus élevé de mon produit sur les pages des résultats de recherche d'Amazon? Si vous exécutez une promotion pour votre produit, vous devez continuer à l'exécuter afin que la vitesse de vente actuelle ne ralentisse pas. Ensuite, vous devez optimiser vos campagnes pay-per-click et être plus agressif sur vos mots-clés euh, les plus importants. Enfin, vous devriez euh, revoir aussi votre listing, y compris les mots-clés. Si votre mot-clé principal ne fournit pas un assez bon volume de recherche de correspondance exacte, je vous conseille de réanalyser les mots-clés que vous avez utilisés pour vos campagnes pay-per-click. Puis-je le nom de marque d'un concurrent dans mes annonces pay-per-click euh, Ça, ça va dépendre de l'endroit où vous souhaitez enchérir sur la marque et si vous êtes propriétaire de la marque ou si vous êtes revendeur. L'idée est que sur Amazon, les vendeurs peuvent enchérir sur n'importe quel nom de marque et avoir le nom de la marque dans le titre euh, du produit de votre annonce apparaîtra. Cependant, il peut y avoir des problèmes si quelqu'un euh, le signale ou si vous êtes revendeur de la marque. Si un vendeur veut enchérir sur Google ou sur Bing, cela peut se compliquer. Si la marque est enregistrée auprès de Google, vos annonces vont être refusées automatiquement euh, après l'envoi puis vous devriez fournir la preuve que vous êtes soit le propriétaire de la marque euh, soit que vous avez l'autorisation du propriétaire de la marque pour utiliser le nom de celle-ci. Concernant les reviews, je viens de me lancer et je vendais un à deux unités par jour. Ensuite, j'ai reçu mon premier review, j'étais super content, mais c'est un avis de 1 étoile. Et depuis ce temps-là, j'ai plus de ventes. Comment est-ce que ça va affecter mon classement et comment est-ce que je peux résoudre mon problème? Tout d'abord, vous devez lire le review négatif. Vous devez lire absolument tous les reviews né négatifs. S'il si a laissé des commentaires, si l'acheteur a laissé des commentaires, il faut que vous déterminez le problème rencontré par le client. Puis si celui-ci peut être résolu dans, dans l'annonce directement. Si le client reçoit quelque chose, puis à quoi il ne s'attend pas, mais c'est sûr et certain que vous allez avoir un mauvais commentaire. C'est un problème qui doit être résolu. Que vous soyez un top vendeur, ou un débutant, c'est un problème qui doit être résolu. Deuxièmement, vous pouvez demander à votre famille ou à vos amis, de préférence ceux qui viennent, qui ne vivent pas dans la même région et qui ont le nom de famille, même nombre de famille que vous, d'acheter l'article et de laisser un avis positif vérifié. Mais faites attention parce que ça va à l'encontre des règlements internes d'Amazon, puis on n'est pas, euh, pas très dans cette optique-là. Je comprends que vous êtes un débutant, mais pour avoir vos premiers reviews, c'est peut-être plus difficile, mais ce n'est pas la meilleure option. Vous devez obtenir des reviews positifs pour le produit, non seulement pour commencer à faire les ventes, mais aussi pour pousser ce review 1 étoile que vous venez de recevoir vers le bas. C'est pas grave que vous en ayez un, mais il faut vraiment en avoir d'autres qui sont 5 étoiles pour que celui d'1 étoile se rabaisse à un niveau très inférieur. Quant au classement, mais. C'est sûr qu'il va avoir un avantage affecté par le manque de ventes, par la mauvaise évaluation, de sorte que l'augmentation des ventes doit être traitée dès que possible. Les avis laissés sur Amazon.com, seront-ils affichés aussi sur d'autres marchés Amazon? La réponse est oui et non à la fois. Un avis laissé sur le listing d'un produit sur un marché X, disons aux États-Unis, ne sera pas affiché sur le listing, disons un autre marketplace tel que le Canada, sauf... Si vous n'avez pas encore reçu de review, à ce moment-là, les reviews des États-Unis vont être jumelés avec ceux, ceux du Canada. Tous les fournisseurs que j'ai contactés ont déclaré que leur MOQ, ça c'est la quantité minimale de commandes, était de 1000 unités. Comment est-ce que je peux faire descendre ce montant? Lors de votre apprévisionnement sur Alibaba, euh, moi j'ai souvent vu 500 unités, ça c'est c'est tendance à être le minimum, mais 1000 unités au plus euh, sont aussi courants, surtout si vous demandez quelque chose qui est euh, particulier. Bien qu'il soit parfois possible de négocier des MOQ à la baisse pour les commandes de moins de 500 unités, la meilleure option pourrait être AliExpress à ce moment-là. Pour ma part, je possède un template me présentant moi, ma compagnie puis mes intentions d'un partenariat. J'adore le terme « partenariat » car c'est ma vision quand je développe un produit qui est toujours sur le long terme. Après tout, euh, Amazon, c'est mon revenu principal. Je ne reçois pas de réponse à mes questions de fournisseurs potentiels. Avez-vous des recommandations sur la façon d'obtenir ces informations? Si vous utilisez la formule RFQ, ça c'est la demande de vie dans Alibaba, euh, ça se peut que ça fonctionne pas. Pour ma part, je suis pas très fan de cette méthode-là. Euh, les appels d'offres, surtout si vous utilisez le système de classement d'Alibaba, peuvent vraiment réduire les résultats. Puis les fournisseurs peuvent être paresseux. Ils voient un appel d'offres, puis la première pensée, euh, la première chose qui passe par, par l'esprit, c'est qu'ils vont avoir trop de concurrence, alors ils soumissionnent pas. J'aime mieux prendre euh, le temps d'envoyer mon courriel générique puis faire un suivi personnel avec, euh, avec les fournisseurs que j'ai choisis personnellement. En ce qui a trait aux marques de commerce, est-ce qu'Amazon accepte uniquement les marques déposées des autorités locales d'un marché comme USPTO pour les États-Unis? La réponse, c'est oui. La marque doit provenir des autorités locales du marché, sauf s'il s'agit d'une marque internationale. Dans ce cas-ci, il sera accepté dans toutes les marketplaces d'Amazon. Le système international d'enregistrement des marques est appelé le « Système de Madrid » ou « Protocole de Madrid » plutôt. Il est administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle située à Genève, en Suisse. Est-ce que je dois avoir un site web pour enregistrer une marque auprès de l'USPTO? Oui, mais une simple page d'information sur l'entreprise va satisfaire à cette exigence. Quand je pense à une page simple, quelque chose de facile, de, de simple pour me répéter, mais Wix me vient tout de suite en tête. C'est gratuit et c'est très, très simple d'utilisation. Dois-je opter pour une marque unique pour chaque produit ou je dois utiliser un nom de marque générique? Exemple, euh, Alex Entreprise pour euh, des, des articles de cuisine. Est-ce que je dois viser à enregistrer plusieurs produits en utilisant la même marque? C'est un choix personnel. Cependant, euh, en ayant une marque générique et en créant une famille de sous-produits, il sera plus facile à l'avenir d'effectuer des ventes, ce qu'on appelle des ventes croisées, potentiellement des ventes incitatives et c'est ce que je recommande. Quand on pense à Disney, tout le monde pense que c'est Disney Corporation peut-être, mais leur nom réel de compagnie est de Walt Disney Company. Pour ne citer que, que Disney en exemple, Disney, euh, The Walt Disney Company, c'est la maison mère et ils ont tous des sous-branches. Ça peut être Disney Park, Disney Production, Marvel, euh, Star Wars maintenant. Il y a de, plein de sous-branches, mais il y a un seul nom. Qui va relier d'autres marques. Puis j'obtenais mon UPC code ailleurs que sur GS1. Euh, c'est sûr que je ne recommande pas l'utilisation d'un site tiers. Amazon civit contre les faux codes-barres, puis c'est inscrit dans leurs conditions d'utilisation que, euh, que vous devez utiliser un, un code-barre GS1. Euh, il vaut mieux être prudent, mais bien sûr, un site tel que Barcode Mania peut faire l'affaire à moins de coût. Avez-vous besoin d'un nouveau UPC code ou FNQ si le produit est déjà marqué euh, et emballé, par exemple pour les articles de vente en gros et pour faire de l'arbitrage? Euh, non. Si vous revendez un produit, vous n'avez pas besoin d'ajouter un UPC code. Cependant, il existe des rapports contradictoires sur la question, à savoir si vous avez besoin, si besoin d'un FNQ. Pour être sûr, si vous vendez en méthode FBA, ça c'est clair que vous allez devoir utiliser un FNQ parce que c'est leur méthode de tracking euh, des produits dans les entrepôts d'Amazon. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, communément appelée VAT, autre taxe et droit de douane pour l'Europe, on en parle maintenant. Est-ce que tu peux commencer à vendre sur Amazon si tu n'as pas ton numéro de TVA mais que tu as une date de validité pour prouver que le processus a commencé? La beauté de la chose, oui, c'est possible de commencer à vendre. Puis les vendeurs, ils ont juste à définir une date de validité lorsqu'ils remplissent leur demande afin qu'ils puissent utiliser la date à laquelle ils ont entré la demande eux-mêmes pour importer et vendre des produits jusqu'à temps que leur numéro d'enregistrement soit attribué. Si jamais vous avez oublié la date ou que vous simplement vous en souvenez pas, ben à ce moment-là, tu peux toujours essayer d'obtenir la date via le site du gouvernement du pays en question. Ça va être quoi la différence entre les droits d'importation et la TVA à l'importation au Royaume-Uni? Deux choses. Les droits d'importation sont des frais de 12 appliqués à la fois au coût du produit et au coût d'expédition. La TVA à l'importation, en revanche, ben c'est une taxe de 20 que tu peux réclamer si tu es immatriculé à la TVA. Étant donné que chaque produit vendu au Royaume-Uni est soumis à une taxe, tu as 20 à payer au euh, HMRC, qui est le gouvernement britannique. Il est important de tenir, compte, de tenir ça en compte dans vos calculs de bénéfices parce que vous, pour comprendre euh, combien les bénéfices que vous faites et combien est-ce que vous allez vraiment obtenir à chaque vente. Si vous êtes immatriculé à la TVA, bien, la TVA à l'importation va être déduite de votre facture fiscale. Vous allez la payer d'avance comme un dépôt, puis ensuite, vous allez la récupérer. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que tu as pris autant de plaisir à découvrir un petit peu plus sur Amazon, comme à chaque nouvelle vidéo. Je te dis ciao, à la prochaine!